Mesdames et messieurs, salut à tous, la même nouvelle que nous voyons à l'aubourgne aujourd'hui. La. Dans le il a libéré un jeune homme qui a été arrêté par erreur et il a été présenté monsieur, comme un gangster. Eh bien, c'est M. Clovence à Jean-Jacques qui a libéré, monsieur, en présence de avocat monsieur. Donc, c'est une audition auditionné, monsieur, pendant que le passé trois jours en garde à vue. Eh bien, c'est dans le paquet, miagouane, sur la roulette de commissaire du gouvernement, M. Muscadet, et qui est top la chef dans le zone miagouane. Qui était fait arrêter, monsieur, eh bien, il n'y a pas constaté selon l'avocat, que monsieur pas vraiment un gangster, donc, un jeune homme qui est Albrachat pour rien, parce que eh monsieur n'a pas même vraiment mené une enquête approfondie, eh bien, monsieur n'a pas présenté à la presse comme yu, les chef de gang et monsieur le commissaire du gouvernement, Monsieur Muscadet, et même d'ici, c'était lui-même qui était à l'arrêté, le M. et alors, et Al -E bon Dieu, dans le ciel. Donc ça, pour montrer que M. Tap commet une grosse gros erreur. Donc c'est peut-être ça que je veux dire là, eh bien, il a libéré Jean-Lamsa en présence de famille, monsieur, qui était bien content, et que M. Jouen Libération, et on a quelques mots de avocat, monsieur, et qui t'a présenté, c'est mettre.. Un... Alice Mont Saint-Clair, qui t'a rapporté que chef de poursuite juridiction Meyagwana, il a reconnaît que il a fait heureux de bonne foi et que dans le dossier Jean-Jacques, je il a pas de reconnaître que M. Déguen qui était retenu contre lui-même. Donc dans ce fait, il y a relâché M. après qu'il y ait M. en garde à vue. Donc en et, et avocat, monsieur qui t'a parlé. Dans un premier temps, saluer la presse qui a fait déplacement pour venir assister à l'audition Clovens Jean-Jacques et devant le commissaire Jean-Enès Miscadin Jodian. Nous-mêmes en tant qu'avocat, les parents constitué et cabinet. Donc nous avons fait tout ça pour nous faire et jeudi permettre et après auditionner dans SDPJ pour que soit village aujourd'hui hein, devant le commissaire -là, et pour avancer les points de droit et pour te demander commissaire là pour te mettre Clovens en liberté parce que pas a aucune infraction que Clovens Jean-Jacques commettre la loi claire on n'est pas capable arrêter pour une infraction qu'il pas commettre étant donné que le commissaire là lui-même donc nous toujours féliciter lui. Il une raison, c'est face avec le travail qu'il a fait dans le département qui fait que Clovens a quitté Port-au-Prince pour insécurité. Donc il était venu dans le département ni, parce qu'il était pensé, parce qu'il connaît à, à, à, à, à travers le travail que le commissaire a fait. Li une département c'est un département qui est capable de vivre en toute sécurité. Et malheureusement, malheureusement, il était arrêté. Mais nous estimons que le commissaire été trompé des cibles. Donc le monde qu'il a cherché, c'est Pat et Clovens. Donc c'est une raison suivant la demande que nous faisons. Accorder et... et, et non, liberté pour et, et Liberté et Clovence, À Clovence. Donc, c'est une raison qui fait que je dis, en, et okay. je, peux, je peux ajouter, et à l'instar de mon confrère, M. Mathieu, que le commissaire du gouvernement a effectué et disons que un travail formidable au département. Ni, mais, et malheureusement, et il ça ne pas répondre à, à tant qu'il a décidé de faire. Donc, dans ce sens, il estime que Clovence n'a aucun charge contre lui et aucune infraction n'a été révélée contre Clovence Jean-Jacques également. Donc, il a liberté, mission en liberté. Donc, tout a demandé tout à toute information qui a circulé sur les réseaux sociaux que Clovence François comme un chef gang. Non, il n'est pas chef gang. Clovence est un paisible citoyen, Jean-Jacques, paisible citoyen. la vivre dans la communauté et il va évacuer toute activité comme à l'ordinaire non, non, c'est pas m'élever, c'est liberté, parce que le dossier à a pas de temps acheminer, cabinet de succès, parce que lui, pas exemple, suffisamment charge contre Cloven Jean-Jacques, ok? C'est pas pour, c'est un dossier qui est très vite, d'accord? Merci beaucoup, ok? Ok, d'accord. Non, lui, pas pas ajouter, lui, pas ajouter, d'accord, merci. D'accord, merci, merci, monsieur, merci à Problèmes de passeport sont un problème qui est assez récurrent dans le pays d'Haïti qui fait qu'on qu est là depuis maintenant de constater qu'il y a près de 4800 passeports de demande de passeport par jour qui est enregistré dans tout pays. Il y a donc plusieurs centaines de personnes ramassées devant tout un centre de réception de livraison de documents CRLDIO dans tout pays, surtout à Adelma 31, qu'on il y a constaté que c'est grands pile de monde qui s'est réuni pour être capable de faire demande de passeport. Donc, la circulation par moment est très difficile. Et puis, dans, dans le 31, il y a presque occupé par tout le monde qui s'est demandé passeport parce que les gens participer d'un programme Biden. Donc, alors que le bureau central de service d'immigration n'a pas recevoir moun encore capable faire de passeport, il est obligé de relayer mounio dans le CRLDIO, et côté, c'est le centre de livraison de documents d'identité. Donc, c'est là que vous voyez mounio pour y le faire passeport. Donc, sans ça, il n'est pas équipé pour prendre autant de monde. Donc, donc, son gros. Bourra, qui gagne dans le centre de Donc, il y a des gens qui constatent, ils disent que le page, moins on va comme ça, qui fait dans le pays. Donc, des centaines et des centaines de gens enveloppent jaune dans le visiblement, ils sont découragés parce que ne veulent pas faire passeport, parce que un pile de gens ont besoin de participer dans le programme Biden nan pour capable quitter la misère qui gagne dans le pays d'Haïti. Et ce jour-là, le juge Walter Voltaire été fait comparaître à un autre prévenu encore dans le cadre d'une audition qui dans le cadre de la mort euh, de l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse, et tentative d'assassinat aussi sur son épouse, Martine Moïse. Eh bien, juge là, Walter, il s'est rencontré, il y a un certain Pierre Osman-Léon, lui-même le ancien commandant, USP, c'est-à-dire garde présidentiel qui a suivi le président, qui a été mêlé, monsieur, dans l'assassinat, président, puis tentative d'assassinat euh, sur son épouse, madame Martine Moïse. Donc, c'est maître Eugène, pierre lui, qui était avocat, monsieur, qui a pris prendre micro La Presse pour expliquer comment l'audition a été passée. Je viens assister en commissaire euh, Pierre Ousmane Léandre, qui est en, en prison depuis août 2001 en cas de dossier assassinat président et puis tentative d'assassinat concernant la et première dame. Donc euh, ça fait deuxième fois qu'il parle, il était comparé, ce premier juge Gary Aurélien. Maintenant je veux dire, juge suis de encore pour les continuer instruction. C'est même? Alors, commandant Léon, c'était un directeur USP, sécurité, rapproché du président de la République. Bon, audition a passé, on a un protocole habituel, et juge l'a posé. comme d'habitude. Alors, je connais seulement, il ne faut pas me dire, nous ne sommes pas là déjà, nous ne connaît pas là déjà. Oui, juge là, au moment opportun, l'absignifie, nous date la mail pour finir avec lui. Donc, il était Comme il est en prison, il n'a a pas même besoin de la disposition de la justice, parce il est en prison. Toujours dans le cadre de l'audition qu'a faite, dans le cadre de la mort de, de, de, de l'ancien président M. Jovenel. Moïse là, et puis le juge là, Walter Walter aussi, était gagné pour le temps de mettre en confrontation M. James Soulage ensemble avec le pasteur Emmanuel Sanon qui est impliqué dans la mort de Jovenel Moïse. Donc l'audition ça n'a pas été arrivée faite parce qu'il paraît, selon Maître Stanley Gaston, qui est avocat M. Emmanuel Sanon, il fait qu'on ait un problème logistique parce qu'il était gagné pour être à 10h, mais il était venu en retard parce qu'il était au premier prévenu. Yotevin paraître à une heure de l'après-midi. Donc, euh, audition reportée pour la semaine prochaine. En entendant, simultanément, euh, avocat James Solage avec avocat Emmanuel Salon qui t'a parlé dans Micro La Presse. C'est parce que le juge Walter Wisser devrait faire une confrontation entre les différentes personnes impliquées dans le cadre de ce dossier. Okay, vous savez que l'instruction ça demande du temps, et surtout que cette instruction implique beaucoup de personnes c'est la raison pour laquelle le juge avait estimé nécessaire de faire cette confrontation mais vu l'heure, vu la tardivité de l'heure puisque le juge auditionnait quelqu'un un, un inculpé, il a estimé que euh, ce ne sera plus possible de continuer mais de poursuivre avec la confrontation donc aujourd'hui il a demandé à ce que cette confrontation soit reportée à huitaine, soit le, le, le, le, lundi prochain, lundi. le lundi prochain. Effectivement, je dis à tes supposés qu'il y a une confrontation entre plusieurs mondes, et parmi lesquels le pasteur Christian Emmanuel Sano. Mais il y a des problèmes de logistique, puisque en général, la convocation est prévu pour 10 heures, et si on regarde bien, je dis à pratiquement à peine arrivé à mon autre personne une heure. Et comme juge là, il était prévu pour l'étendre à l'autre monde. Donc, ça ne fait que l'arrivée à Leçan et comme le cabinet d'instruction a travaillé dans un local qui n'est pas local, c'est hébergé ou hébergé, pour des questions logistiques, à 7 heures, il est obligé de plier bagages qui fait que il n'est pas capable de faire ni audition ni confrontation aujourd'hui. Donc rendez-vous est donné pour la semaine prochaine. Mais, mais j'ai comme toujours dit c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile puisque l'élément principal en matière d'instruction, c'est la surprise et la spontanéité puisque il y a besoin de manière spontanée que mon là des informations. Vous qui tapez regarder vidéo ça, nous dit merci, peut-être eh, que vous y jusque là ensemble avec nous. Donc si vous pouvez vous abonner et s'il te plaît, faites un petit geste avec nous badon like ou bien abonné avec chaîne noir soit abonné déjà mais on met continuer à suivre nous sous chaîne ZA, et tous les jours on a nouvelle bon, nouvelles dans le pays d'Haïti, dans bon sens dans le bon tibamite donc merci à tous et à bientôt pour l'autre bulletin d'information.